Wesh wesh wesh les amis. Ah, C'est Jojo la frite pour les blagues. Ouais wesh. Quelle différence entre une femme et une chasse d'eau. Tu n'es pas obligé de lui, de lui dire.. Merde euh... Oh merde, oh merde Allez Action Retourne-toi Retourne-toi, tu veux faire marrer Retourne-toi Ouais ouais les amis, c'est Jojo Lafri pour les blagues ouais. ah, La première c'est quelle est... Quelle... Euh, quelle... Euh, quelle différence entre une femme et une chasse d'eau ah, Tu n'es pas obligé de lui dire... Euh... À la, à la chasse d'eau, à la chasse d'eau, euh, euh, merde, on oh, le massacre et attends, c'est problème, ça, ça me bloque entre chasse d'eau. Arrête de marrer, toi! Arrête de marrer! T'as ouais. sérieux alors! Ouais. Allez, un contexte! Attends, attends, attends j'ai trouvé un moyen Arrêtez, arrête la gueule C'est bon la gueule. là oh, allez, On ne regarde pas, on regarde le dernier. je tu... Arrêtez votre truc Ça me déconcentre allez. Quelle différence entre une femme et une chasse d'eau Tu n'es pas obligé de lui dire à chaque fois que tu as la chasse d'eau que tu l'aimes quand tu, y... <rire> quand tu veux la tirer. Oh <rire> Il y a un Bon, la deuxième, c'est, euh, monsieur et madame, Chette. Euh, oh, tu Comment, euh, comment ça, elle s'appelle? Barbie. Barbie oh <rire> <rire> Monsieur et madame, assassin. Ah, euh, assassin. Mon tafis, comment on l'appelait-il Marca Mar-Marc Mar-Marc marc Mar marc Mar Asselin C'est... C'est c'est tout Attends, mais là j'y vais avoir... Ta, ta mère est tellement... Tellement sale... Que la boue... C'est... La première... C'est le C'est le Ta mère. <rire> ta mère. C'est nul truc. C'est ta mère C'est le truc. mère si C'est le truc. C'est le voilà ça s'est fait. Ouais. Et tout ça après hein, Ta mère. Ta mère est tellement grosse. Quand elle s'est baignée dans la manche, elle a créé le roster. Ouais. Ouais. C'est la dernière, mode de con. Ouais. Ouais. les amis, bon, c'est bon, allez, au revoir. Ouais. Non, bah, dis donc. <rire> Attends, et hey, attends, attends, attends.